En 2019, l'Office du tourisme australien a lancé une campagne promotionnelle mettant en avant un poste sur une île reculée dans la grande barrière de corail. Et cette offre s'intitulait « Le meilleur job du monde ». J'étais étudiant lorsque j'ai vu cette annonce, et comme beaucoup, elle m'a complètement retourné la tête. Je me souviens très bien m'être dit « Putain, c'est pas mal ». Tout y était. La nature, les poissons, les océans, les animaux, l'aventure, et même les bikinis. Et en bonus, c'était quand même vachement mieux payé que mon CDD chez McDo, hein. hmm. Cette annonce fit un buzz énorme. C'est passé partout, à la télé. Et en l'espace de quelques minutes, l'office du tourisme du Queensland s'est retrouvé saturé. Et après quelques jours, elle reçut pas moins de 34 000 candidatures pour ce poste. Pour un poste, hein, on précise. À cette époque, je m'étais dit que ce genre de choses était inaccessible à un jeune banlieusard de 18 ans, n'ayant jamais fait de plongée et ne parlant pas anglais. Mais dix ans plus tard, je décolle en direction de l'Australie pour rechercher ce job de rêve et pour voir si la réalité est à la hauteur de la carte postale. Et les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaut de plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors, ceci est une vidéo documentaire qui va parler de mon expérience de plongeur professionnel sur la grande barrière de corail. En fait, vous allez un peu suivre mon rêve de gosse qui était de travailler sur une île reculée. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais vous demander s'il vous plaît de vous abonner. C'est très important car la chaîne est en train de monter. On a passé les 6000 abonnés et c'est grâce à vous. Et plus on sera nombreux, plus je pourrai produire des vidéos et faire des trucs sympas. Donc, je compte sur vous. Commentez, likez et partagez. Voilà, maintenant on va pouvoir parler de l'Australie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, dans les vidéos d'Argonautes, j'essaye aussi de vous éviter certaines petites erreurs ou certaines surprises que j'ai rencontrées. Et cette vidéo devrait en aider certains, car plus que jamais on va découvrir ce qui se cache derrière l'envers du décor, derrière la carte postale du meilleur job du monde en Australie. Et c'est pas moi qui le dis, c'était l'agence de tourisme. Alors, travailler comme plongeur en Australie. Bref. Ou réalité. Pour ceux qui l'ignorent, l'Australie fait partie des Eldorados de la plongée avec des salaires corrects, des heures supplémentaires rémunérées et une grosse industrie très dynamique. Ça fait partie des rares endroits où l'on peut, selon moi, vivre normalement de la plongée sous-marine. Après, on va être honnête, je ne sais pas si on fait ce métier pour avoir une vie normale, mais en Australie, c'est possible. La zone clé de l'industrie de la plongée en Australie est dans le Queensland, à Cairns et port Douglas. De ces deux villes touristiques sont entièrement orientées vers les activités aquatiques, car elles ont une position géographique très favorable par rapport au récif extérieur. Regardez, d'ailleurs, c'est la, la carte qui est là. Ici, vous pouvez voir Cairns et port Douglas, et donc les catamarans vont partir de ces deux villes pour rejoindre le récif extérieur. Ils font des allers-retours sur une journée. Évidemment, il existe beaucoup d'autres lieux en Australie pour plonger, mais nous, on va s'intéresser dans cette vidéo à ces endroits car j'ai pu y travailler. Et c'est à Cairns que je suis arrivé en février 2018 pour commencer cette recherche. Dès mon arrivée, j'entamais toutes les démarches qui me permettraient de travailler comme plongeur professionnel. Car en plus en fait, de la superannuation et du compte bancaire, il vous faut certains documents pour pouvoir exercer cette activité. Premièrement, il vous faut un certificat médical australien dédié à la plongée. Ça coûte environ 100$ dollars et ça prend une demi-journée. Deuxièmement, il vous faudra la formation First Aid australienne, car ils ne reconnaissent pas les formations internationales. Pour ça, il faudra compter entre 200 et 300 dollars et une journée complète, hein, 7 heures environ. Et croyez-moi, ça ne sera pas trop. Étant donné que Cairns est la capitale de la plongée en Australie, il sera très simple de trouver un docteur et de trouver un centre de formation. Faire toutes ces démarches et attendre les documents m'aura pris environ une semaine. Mais durant cette semaine, je ne suis pas resté inactif. J'ai envoyé mes CV partout, je suis allé dans toutes les écoles de plongée et je me pointais tous les matins aux aurores à la marina pour essayer de croiser des managers qui seraient en train de charger d'éventuels bateaux. Mais c'est durant la seconde semaine que tout s'est accéléré. Après avoir fait une vidéo de présentation puis passé un entretien Skype, j'ai été sélectionné pour partir sur le resort le plus huppé de la Grande Barrière de Corail. Au bout de dix jours à peine, j'embarquais dans un avion privé en direction de Lizard Island. J'étais assez content. J'ai été embauché ici comme instructeur de plongée. Et croyez-moi, c'était exactement comme dans la vidéo de l'Office du Tourisme. Le rêve absolu une île paradisiaque au nord de la grande barrière de Corail, avec une montagne, une mangrove, du sable blanc et même un lagon bleu turquoise. Je vivais sur place, dans cette petite chambre avec une vue de dingue. Les jours off, je peux plonger, nager ou bien me promener sur l'île et en semaine, je travaille au centre de plongée sur différents postes. Tous les deux jours, nous allions sur le récif extérieur pour plonger avec des requins, des mérous, et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai vu mon seul et unique grand requin marteau. Cette séquence a été filmée par une de mes collègues, et j'en ai encore la chair de poule. En, en vrai, quand j'ai vu le bestiaux, euh, j'ai fait prout. Hein. Alors autant vous dire que je suis à ce moment là sur un nuage, car en l'espace de deux semaines, j'avais réussi à atteindre ce job de rêve et je pouvais à présent profiter un maximum. Ouais enfin, pas tout à fait, car malheureusement la réalité est toujours un peu plus contrastée. Déjà, et c'est ma faute, j'avais été embauché comme vidéaste plongeur alors que je n'avais pas assez de matériel. Durant l'entretien d'embauche, je pensais avoir été clair et expliqué que c'était juste un extra skills, mais apparemment, j'avais pas été clair. Ensuite, le deuxième point qui était assez triste, c'était la qualité des fonds marins. Malheureusement, le nord de la Grande Barrière de Corail avait énormément souffert du global bleaching et 75% des coraux de la région avaient été tués durant cette période. Le seul intérêt de nos plongées sur le récif intérieur était les mérous et éventuellement les requins. Mais c'est surtout la politique de management général qui m'aura fait le plus de mal. Petit disclaimer, euh, c'était en 2018, les équipes de management changent. Et j'ai eu de bons retours concernant la nouvelle équipe. En tout cas, à mon époque, c'était pas facile. Pour faire le tableau rapidement, à Lizard Island, il y avait un manager qui intervenait dans tous les secteurs, y compris le secteur de plongée, avec comme seul objectif de couper le plus d'heures possible pour faire des économies. Et le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas notre métier et ils ne comprenaient pas nos contraintes. Ouais, mais c'est pas toi qui décides Par exemple, et sans rentrer trop dans les détails, pour une journée complète avec plusieurs plongées, on devait avoir déplacé, installé, préparé et vérifié tout le matériel de plongée en l'espace de 30 minutes. Dans les autres centres de plongée où j'avais travaillé, pour la même tâche, on avait entre une heure et 1 heure et demie. Et ça nous mettait dans, dans un contexte de stress permanent très désagréable. J'ai même vu des collègues pleurer. Et en plus de ce stress, s'ajoutait une autre carabistouille qui concernait la répartition de nos heures de travail où en fait on pouvait se retrouver à des postes qui n'avaient rien à faire avec notre secteur d'activité, c'est-à-dire euh, du repassage ou du nettoyage de carreaux de villa. Et autant vous dire que euh, ça énerve pas mal. Mais pour être vraiment honnête, c'est pas ça qui a tout fait basculer. J'ai longtemps hésité à vous parler de ça. J'avais peur qu'on pense que je veux faire des vues sur un drame, mais pour bien comprendre ce qui m'a touché dans ma recherche du job parfait, eh ben, je vous dois toute la vérité. Thirty-two-year-old man has died while snorkeling in waters off Lizard Island on Sunday afternoon. Four staff on the island were on a recreational snorkeling trip off Anchor Bay when the group lost sight of one of their colleagues. He was found ten minutes later and was taken to the beach where he was given CPR. Le 6 mai 2018, un collègue s'est noyé. À ah, Lizard Island. Alors rapidement, l'équipe de plongée, mes collègues et moi-même, sommes intervenus. Et c'est nous qui avons effectué les premiers secours et c'est nous aussi qui avons dû déclarer le décès sous les consignes du docteur qui nous parlait au téléphone. Car oui, en Australie, les secours sont loin. Quand je vous dis dans mes vidéos qu'il faut être prudent, qu'il faut faire attention, surtout en Australie, c'est pas pour vous faire peur. Il faut bien comprendre que l'Australie, c'est tellement grand que les secours vont mettre des heures à arriver. Un jour, peut-être que, que je vous parlerai de ça un peu plus en détail, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je l'aborde aujourd'hui pour que vous compreniez ce qui se cache derrière les cartes postales. Encore aujourd'hui, ça me pèse. Et autant vous dire que sur le moment, mon job de rêve s'était pris un sacré coup dans la gueule. Hein. À ce moment précis, je me suis rendu compte de l'écart entre la réalité et les attentes. J'aurais dû être heureux sur cette île et pourtant je démissionnais. Pour bien comprendre l'enjeu qu'il y avait à ce moment-là, lorsque je suis en Australie, j'étais en train de faire un kit tout double sur ma carrière de plongeur. Soit j'arrivais à vivre décemment de la plongée en tant qu'instructeur en Australie et économiser de l'argent, soit j'arrêtais. Et après cinq mois, je posais déjà ma démission. Donc autant vous dire que j'étais Dubitatif. Alors en juin, retourne à Cairns et cette fois je postule vraiment partout et c'est d'ailleurs comme ça que je me retrouve un peu par hasard à l'essai comme guide snuba sur une plateforme aquatique. Allez je vais vous expliquer. Le matin tu embarques dans un gros catamaran et tu parles à un maximum de personnes durant le trajet pour leur proposer une super expérience de snuba diving et je dis bien snuba. Oui oui oui, le catamaran arrive ensuite à une plateforme énorme qui sert plus ou moins de gros de jeu avec différentes activités. Plongée, snorkeling, scaphandre, bateau, hélicoptère et snuba du coup. Et tu fais la plongée pour des sessions de 30 minutes max et tu fais ça à la chaîne. Ah. Et pour ceux qui ne connaissent pas le snuba diving, c'est une forme de snorkeling améliorée avec un détendeur pour les gens qui savent pas nager. Ouais, c'est pas ouf. Et donc au moment où j'allais me résoudre à faire une croix sur euh, tous mes rêves pour faire ce, ce, ce travail à la chaîne euh, qui ne m'intéressait pas eh bien je passe un entretien d'embauche pour un autre resort au sud de la grande barrière de corail. Et rapidement j'ai eu à choisir entre guide à la chaîne sur une plateforme touristique qui était un travail très stable et bien payé ou repartir sur un autre resort dans une île que je ne connaissais pas, pour retenter l'aventure. Et si vous suivez Argonaut de Plongée depuis le début, je pense que vous connaissez déjà mon choix. Car l'île où je suis allé travailler, c'était Heron Island. Et cette fois, ce que je vais découvrir est bien au-dessus de mes espérances. Bashi buzouk. Bashi Alors, au niveau de la plongée, les récifs ici sont en excellente santé. Les plongées sont très colorées et on y voit énormément de choses et une grande biodiversité. Mais c'est surtout au niveau de l'organisation que Aeron Island fait toute la différence. Ici, nous avons le temps. Pour effectuer chacune de nos opérations. Les équipes sont gérées par un couple de deux excellents managers, Alison et Rick, qui sont plongeurs et connaissent le métier. Toutes les opérations sont facilitées et bien pensées. Par exemple, nous pouvons gonfler les bouteilles directement dans le bateau depuis le ponton. Et on a assez de temps pour tout faire. Qu'est-ce qu'on va voir euh, après les de plus, l'organisation est très simple et très rigoureuse. Avec trois sorties par jour. Une à 9h, une à 11 h et la dernière, 14h30. Salut maman Et alors laissez-moi vous parler un petit peu de l'organisation. Hein, car ça s'orientait sur. Quatre différents postes. En premier, vous aviez la boutique pour faire les réservations et les ventes. Alors moi, j'avais réussi à être tellement nul sur ce poste qu'ils ne m'y ont mis qu'une seule fois. Bon, euh, faites gaffe quand même avec cette technique parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous faire virer non plus. Hein. Deuxièmement, vous pouviez être en classe ou à la piscine pour donner des cours. Troisièmement, vous pouviez être au sec sur le bateau comme deckhand ou le dive supervisor. Quatrièmement, vous pouvez être dans l'eau soit comme instructeur de plongée ou comme guide de snorkeling. Et c'était bien, c'était bien, c'était très très bien. C'était très très bien. Sans même y croire, j'avais réussi à trouver mon job de rêve. Chaque matin, je me réveillais avec le sourire et le soir, je pouvais m'endormir tranquillement. Encore aujourd'hui, cela reste la meilleure expérience de ma vie. Et vu que vous êtes encore là, maintenant je vais vous montrer à quoi ressemblait le quotidien et à quoi ressemblaient certains postes à Iron Island. Et on va s'intéresser à la partie la plus marrante, la plongée sous-marine. Alors en tant que guide à Iron Island, notre activité est vraiment très confortable. Et ce, pour trois raisons. Premièrement, les sites de plongée. On a une belle diversité et on a une vingtaine d'options. Toutes les entrées peuvent se faire via une ligne, ce qui facilite la descente et la topographie est vraiment très simple. Avec une profondeur maximum de 25 mètres et une moyenne de 15 mètres dans nos plongées, on est grosso merdo dans une grosse piscine. Nous restons dans le courant en dérivant devant le récif tranquillement et puis le bateau vient nous récupérer en fin de plongée. Le deuxième point qui nous facilite la vie, c'est l'organisation. Pour ce qui est des palanqués, nous suivons les standards PADI de 8 certifiés pour un guide. Les plongées, elles, durent 45 minutes, safety stop compris. Ce qui peut être un peu frustrant pour certains, mais pour nous, en tant que guide, cela facilite vraiment notre planning. Troisièmement, le bateau. Ici, on utilise un bateau large, à fond plat, parfaitement adapté pour travailler dans notre secteur. On a beaucoup d'espace pour s'équiper et il y a toujours plusieurs personnes sur le bateau pour nous assister et veiller au bon respect des règles. D'ailleurs, laissez-moi vous parler du travail de DAVE Supervisor. En Australie, et c'est très sérieux, il y a toujours trois personnes minimum sur le bateau. Le capitaine, une aide de pont et un superviseur de plongée. Son rôle est de noter toutes les datas des plongeurs lorsqu'ils sortent de l'eau et de s'assurer qu'il n'y ait euh, aucune personne absente et aucun manquement aux règles. Et sachez qu'avec les règles, les Australiens sont très très très stricts, surtout depuis 1998 où ils ont perdu euh, des gens sur la grande Bayère de corail. C'était très embarrassant, il y a même eu un film... Ça n'a pas fait une bonne pub, hein. Quelle indignité lorsque les plongeurs reviennent sur le bateau, le dive supervisor va prendre toutes les données, c'est-à-dire l'heure de rentrée, euh, la profondeur max du plongeur, le temps de plongée et la pression de la bouteille, et il faudra aussi une petite signature de plongeur. Et sans toutes les signatures et sans un double comptage, eh bien le bateau ne part pas. Ouais, je vous ai dit, les, les Australiens, ils sont stricts. Mais à Iron Island, pour assurer le coup, on avait même une double vérification, car pendant la plongée, le dive supervisor devait aussi faire un rapport à la radio pour vérifier que son registre était le même que le registre au niveau du centre de plongée. Ouais, on était une belle équipe de professionnels. Hein. Et puis il y avait moi. Marine Center, Marine Center, Marine Center, Hussar, calling for the manifest report. Over. Hassa, Hassa, Hassa, this is Marine Center. OK, but the manifest, over. So here we have 8 divers in the water. They all enter, doing a wonderful splash, and we also have seven snorkelers, and they are snorkeling. Everybody is on the water, and uh, well, thankfully. We also have a small floppy floppy coming from the east, and we are actually in a, in a coral... Uh, how do you spell that? Cor coral gut? Coral gut? Yeah. <laughs> and everything is uh, fine. So thank you, Marine Center. Over. Je sais pas si c'est une bonne chose pour ma carrière de montrer ça. Un autre des rôles du dive supervisor et du deken, ça va aussi être de suivre du regard les bulles des plongeurs et les snorkelers pour s'assurer qu'il n'y ait aucun souci. Mais on voit beaucoup mieux vu du ciel. Allez, je vous laisse 10 secondes prouver les plongeurs. Allez, hein? ah, c'est facile. Bon, je suppose que vous avez trouvé les plongeurs sont là. Mais maintenant, dites moi dans les commentaires si vous avez trouvé le second groupe de plongeurs, car oui, il y a deux groupes. Ouais, c'est pas si facile que ça, hein? l'expérience professionnelle. Pour finir, le dernier rôle du dive supervisor va être de remplir les bouteilles, ce qui est assez simple, car rappelez vous, le compresseur est relié jusqu'au ponton. Après ça, la journée sera finie, généralement vers 16h30, ce qui nous laisse fort heureusement beaucoup de temps pour profiter de ce petit paradis qu'est Heron Island. Mais ça, je vous le garde pour de prochaines vidéos. Bah, je vous en montre un petit peu quand même. Je peux dire que le job de rêve sur la grande baie de corail est une réalité, car je l'ai vécu à Heron Island. Alors pour cela, je remercie du fond du cœur tous ceux avec qui j'ai pu travailler sur cette île. Pour all of the people I've been working with, manager, captain, diver and all of my colleagues, morning, Kev. it was a real pleasure to work with you. And please, thank you. except for the chef-cooker. Hein? Because the French croissant was not good enough. Too dry. Way way too dry. Voilà. Pour finir et pour conclure, si je dois être vraiment honnête avec vous, je pense que mon expérience à Aeron Island a vraiment changé ma vie. Car euh, si je n'avais pas travaillé là-bas, je n'aurais pas fait autant de vidéos. Si je n'avais pas travaillé là-bas, j'aurais probablement arrêté la plongée. Et euh, bah, on ne serait pas euh, à faire les argonautes documentaires. Et j'aurais pas pu me retrouver comme euh, il y a quelques mois, dans des expéditions archéologiques sous-marines ou euh, à projeter euh, de retourner plonger en Asie. Donc, le rêve existe, mais attention, car le rêve, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il peut avoir un prix. Soyez prudents, amusez-vous, continuez de plonger. Je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo. Avant de finir, encore une fois, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner. C'est très important, je vous le rappelle encore un coup, c'est parce que plus nous serons nombreux sur Argonaut Plongée et plus je pourrai avoir des projets ambitieux, plus je pourrai suivre des expéditions ambitieuses et filmer des trucs ambitieux. Il y a beaucoup d'ambition et pour ça, c'est vous qui ferez la différence. Donc vraiment, je vous remercie d'être là et je compte sur vous. Et je vous refais un petit clin d'œil. Voilà, on se comprend. Moi, je vais continuer à travailler sur d'autres projets. J'ai des trucs très, très, très, très, très, très cool en approche. Hein, regardez, là, il y, y, y a des livres. Il y a marqué Archéologie sous-marine. Si vous me suivez sur Instagram, Argonaut Travel, vous savez de quoi ça parle et vous savez ce que ça signifie. Bon alors là, je vais me faire un petit kiff. On va aller euh, voir l'épave qui a été... Euh... Sortie en fait de l'argile. Oui, je vais avoir des images pour vous montrer des recherches archéologiques sous-marines. Ça va venir dans les mois à venir. Je l'ai pas encore tourné, mais ça va venir. Donc restez bien connectés. Je suis très enthousiaste quant au futur de la chaîne. Et puis bah, comme toujours, je vous dis ciao. Et puis ben, bah, on se revoit dans le bleu. So, I'm gonna introduce a proper safety briefing. In case we smash a uh, tropical <gasps> iceberg right over there, as you can see, we have our life jacket. Oh, oh, nice! Well, not so well met. Love the outfit. You see, mom, I'm on the TV, and they applaud me. <laughs> <He's so sexy. laughs> yes, it is. <laughs>